Là, on est euh, dans un hôpital, donc on dira pas le lieu parce que pour plusieurs raisons, on ne sait pas s'il va être refait ou détruit. Euh, donc, on garde vraiment top secret. Euh, voilà, on ne va pas en dire plus. Euh, je pense que c'est parti pour la visite. Allez, go! Ça se voit pas Je suis dans la chaudière. Un beau petit brûleur. toute la salle, euh, salle des chaudières, donc il y en a un, je pas compter, 4, 3, 4 on dirait, parce qu'il fait vraiment noir. Euh, C'est vraiment de la belle euh, belle bécane, hein. Alors, immense. Allez. Tu vois, je restais un peu sur ma faim, mais bon. On en a trouvé une. Elle a l'air en assez bon état. Tu sais de quoi je parle, non Ouais, Elle est bien. Elle brille bien celle-là. Voilà, donc 4 euh, casiers de morgue. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Euh, elles sont encore sur place, c'est étonnant. Oh, ça fait toujours plaisir à trouver. Oh. on va remonter à l'air libre parce que l'atmosphère est pesante ici. Donc là, on vient de quitter le, le bâtiment, cet étage de soins pour adultes. Donc, euh, plus rien, vraiment déçu là-dessus. Euh, là, on se trouve dans le, le coin euh, pédiatrie. C'est assez flippant, c'est à côté de la route. Euh, donc pédiatrie, on essaiera de faire la troisième partie si on peut y accéder, euh, qui est, euh, je pense, l'administration. On voilà. est parti. Allez. Allez. Euh, il y a quelques temps, il y a l'armée qui est venue faire des manœuvres donc en plein dans la ville. Ils sont sûrement passés par là. Donc, Bala blanc de Famas. Voilà. Il me semble que tu t'y connais quand même. Euh, <rire> en oh, en armurie. C'est juste du 556. Hein. Tout le monde <rire> connaît. On hein. l'a. <rire> ouais, tu nous dis où t'es euh, donc, le bâtiment administratif qu'on qu croyait être euh, en fait une maison de retraite. Donc, voilà, euh, on va essayer de faire ça, Vous comprendrez par la suite, on filmera un truc euh, qu'on voit pas d'habitude. Voilà, allez, c'est parti. Ouais, donc pour ce bâtiment là euh, pour une fois on va éviter le danger. Euh, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc on va on va pas risquer notre vie pour, euh, pour prendre 2-3 photos. Bilan. Bilan, bilan, bilan. Euh, déçu quand même. Alors déçu pour une chose, c'est qu'il n'y a plus rien. C'est vraiment euh, en dégradation totale. Heureusement, on a eu la morgue et une machine médicale, alors je sais pas ce que c'est. Euh, sinon, il reste un tout petit peu de mobilier. Mais bon, pas grand-chose. Bon, Je pense que le prochain épisode va se faire. Et puis, merci de nous suivre. Allez, salut